On va sauter dessus! Wesh, wesh, wesh! Wesh, c'est de ouf la vie d'homme! Y'a rien wesh! Y'a rien wesh, est bon, est bon, est bon. est -ce il est sérieux! Eh, casse-toi avec ta bateau là, dégage! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Qu'est-ce qu'il veut lui? Oui t'as vu ce qu'il a en fait c'est un truc de ouf Je suis là Le contact mets toi à droite Ok là, pas de soucis Attendez ah, je vais rien faire je vais pas partir tranquille hein euh, Tu fais quoi eh, Tu fais quoi, tu fais quoi Là vous faites quoi là Vas-y, mets ta moto là, dépêche-toi Eh, hey, doucement. doucement! Ouais, tu te démerdes? Bah oui, je sais ce que je fais! Ouais, <rire> Papier permis ou vous voulez quoi? Hé, hé, hé Hé, hé, hé c'est bon, qui se fout! Mouche! Arrêtez, j'enlève les tasses là! Lève-toi, vous me j'ai c'est là que c'est votre talon je C'est